ratez vous l'avez aussi à droite sur l'overlay aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Vous y retrouvez toutes les infos, bien évidemment les leaks, mais tous les guides et bien plus. Les amis, donc je vous parlais de ce leak. Alors déjà, j'avais lu, alors c'est peut-être moi qui suis éclaté, hein, que les events de Pâques commençaient du 4 au 6 avril, quelque chose comme ça, sur nos royaumes. Et là, quand je regarde les events, je ne vois rien. Alors est-ce que Lilith s'est oublié Bon, ou est-ce que c'est moi qui suis totalement éclaté N'hésitez pas à taper 1 pour peut-être tout totalement éclaté. 2 pour que ce soit Lilith qui est totalement éclaté. Et 3 évidemment si vous pensez que Lilith veut notre argent. Forcément, ça sera 3, bien évidemment. Mais pas d'event en vue. En revanche, on a un petit leak qui nous vient du côté de CS Leak. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Je n'en ai aucune idée. Je suis juste un messager qui récupère cette info. Mais apparemment, c'est plutôt fiable. C'est un leak sur les infos par rapport à Zug Liang. Alors, pour ceux qui débarquent... Liang, c'est l'un des futurs commandants légendaires, je vous ai dévoilé ça dans une vidéo précédente la semaine dernière je crois et regardez cette petite info alors évidemment, je suis persuadé que vous lisez tous couramment le chinois traditionnel, donc euh, je ne vous l'ai pas traduit, je vous la laisse euh, comme ça, évidemment non elle a été traduite, mais la traduction hein, est plutôt éclatée quand on la lit, euh, good evening donc bonjour brother, bye, New found out from uh, the colleague in charge, blablabla. Bla, bla. Euh, donc en gros, si on se réfère à ce qu'il a écrit et qu'on essaye à peu près euh, de traduire, parce qu'en vrai, hein, si, euh, si on essaie de traduire, on ne comprend euh, rien. Ça laisse sous entendre hein, qu'on va avoir plusieurs avec euh, MGE et euh, MGN, tout simplement, qui vont arriver. Qu'on aurait en euh, à peu près autour du 8 mai un leader, un commandant, leadership MGE. Et euh, au 22 mai euh, un MGE cavalerie. Ça change rien au fait que Xu Liang est espéré pour la mi-mai. Donc où c'est qu'il se glisserait entre les deux Je ne sais pas. À mon avis, c'est peut-être parce qu'il sera en roue de la chance. Hein, donc il le mettrait peut-être avec le commandant leadership à ce stade pas beaucoup euh, d'informations supplémentaires sur ce leak, mais en tout cas donc un nouveau commandant légendaire avant l'été, évidemment si on a des informations plus fiables qui sortent, je vous les donnerai, mais là même si c'est du leak, hein, c'est euh, un, une source de leak qui souvent, voire même tout le temps, euh, a toujours été euh, était fiable, alors quand on traduit hein, bien ce qui est écrit, hein, je comprends pas trop. Hein, de Ramsès à Xuliang, Ramsès Sirius, Grand Empereur Gilgamesh. Franchement, la traduction, elle est totalement éclatée. Mais encore une fois, c'est mieux qu'en chinois traditionnel. Les amis, je vous disais, on va parler KVK avec du très, très lourd. Et surtout, certains qui espèrent voir arriver un méga KVK, un KVK de Kraken. Et regardez cette petite projection ce petit espoir d'héroïque en thème hein, avec les inscriptions qui sont en cours certains espèrent un fight entre le 13 65 et L'énormissime 13.65 hein, des JST qui accueille encore des nouveaux migrants Donc il va être tout simplement colossal comme le colossal pouce bleu que vous pouvez lâcher sur cette vidéo. Donc qui serait apparemment le plus puissant des trois puisqu'il est mis sur cette projection en haut à gauche. Hein. Avec lui en haut à droite le 10.93. Alors le 10.93 on les présente plus. Un hein. énorme royaume qui en termes de nombre d'alliances aussi est très très bien placé. En bas à droite, le 1274. Alors le 1274 en ce moment, il se fait un petit peu taunt, il se fait un petit peu provoqué, il prend pas mal de trash talk. Tout ça parce qu'on dit qu'il fuit les KVK très dur Pour le coup, c'est peut-être injustifié. Hein, le matchmaking, c'est pas eux qui le font, même s'ils arrivent à sauter parfois des inscriptions pour pas se retrouver contre les plus balèzes. Mais en tout cas, on serait sur ce schéma-là. 10.93 en haut à droite. 12.54 en bas à droite. alors Je pense que là, des trois, le plus puissant, c'est peut-être le 12.54 en matchmaking. Et pour finir, le 13 13.07. Ces quatre royaumes sont sur des séries de victoires de KVK, je pense que celui qui a le moins de victoires en KVK, c'est le 13 07 hein, qui a pris euh, tout de même, il y a quelques temps déjà, hein, deux défaites de suite fut un temps, je crois qu'ils en ont pris une face au 18-46 d'ailleurs, le 13-65 bonne série de victoires, il manque que sur ce schéma là le 19-60 et on serait sur du top of the top, on pourrait avoir un KVK à 6, on va voir, hein, on va en parler notamment du siège d'Orléans ou de guerriers libres, hein. on pourrait partir sur du schéma à 6 avec le 1960, qui serait le sixième Imaginez, vous avez carte blanche sur le sixième royaume à rajouter. Les cinq premiers sont ces quatre-là, 1365, 1093, 1254 et 1307. On rajoute le 1960. Qui rajoute-t-on en sixième royaume Je vous laisse me donner votre avis. Moi, là, comme ça, j'hésiterais. Hein. J'hésiterais voir est-ce qu'on met le 1846 et la nouvelle vague de migration qu'ils viennent d'avoir. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. En tout cas, si on avait déjà ces quatre là ça serait un KvK énormissime. En parlant de KvK énormissime, les amis, on retourne sur le c 11729 Alors, le C11729. C'est le KvK avec le Royaume 2000. Ils sont Royaume 2000, on dirait Optique 2000. Euh, 27 jours, 10 heures, 31 minutes et 38 secondes, très précisément. D'ailleurs, ça saute, hein, vous avez vu. On a le 2377, le 1606, le 1228 et le 1235 qui sont toujours à Imperium. Le 2000 est sorti de l'Imperium, les RD2K. Hein, il n'est toujours pas revenu. La dernière vidéo, que je vous ai fait sur ce KvK. Les RD2K était en train de perdre, et je vous disais, tout va se jouer au niveau des terres du roi, on va voir le positionnement, comment il est, les INN, ING, INCN, hein, bref, les IN sont partout en chiqui, ils ont totalement repoussé les RD2K, au niveau des portes, regardez, hein, c'est vraiment de la grosse fight. Et là, à présent, vu que les portes de niveau 5 hein, ont été ouvertes et prises, la bataille se situe au niveau des portes de niveau 6. Alors, qu'est-ce que ça fait les portes de niveau 6 C'est la jointure hein, entre les deux terrains de sortie. Pour le coup, si les RD2K n'arrivaient pas à tenir cette zone-là, eh bien, ils pourraient être totalement enfermés chez eux par les IN. Donc, regardons ce qui se passe plus précisément. Hein. Sur cette zone-là, est-ce que les forteresses brûlent Les RX2K, on peut le dire, hein, les RX2K, ils tiennent plutôt... Pas mal pour le moment. De l'autre côté, la porte étant tenue par les RD2K, ils n'ont pas de risque de la perdre pour le moment, encore une fois. Mais vous le voyez, il hein, y a pas de fight. Hein. Ils sont plutôt sereins. C'est normal. Les 70 OW sont aussi leurs alliés. Alors eux, est-ce que ça brûle ou pas Ça brûle pour le moment. Mais c'est normal, donc pas de fight. Mais quand les yens vont y arriver... Ils vont essayer de passer, ça leur permettra d'aller après sur l'autre terrain en Brookton et de déloger totalement les euh, les RD2K. Pour le moment, c'est un petit peu tendu, hein. je pense qu'en Terre du Roi, les I.N. et leurs alliés ont un vrai avantage. De l'autre côté, hop, on va voir la deuxième porte de niveau 6 parce qu'on a un gros fight aussi ici. Avec les GV77 d'un côté, les EV et les OM et IF28 qui sont deux royaumes énormissimes. Hein. Bien évidemment, là, on a un gros choc. Et puis, en Ligue Osiris, les mecs, c'est des stratèges. Ça ne brûle pas, même s'ils n'ont pas la porte. Est-ce que là, ça brûle Ça ne brûle pas. En revanche, il y a du fight. Hein. Et les OM28, ça ne brûle pas non plus. Comme ça, c'est plié. Au niveau des troupes, eh bien, on a du monde. Hein. Les EV sont bien là, les EV sont bien présents, on regarde est-ce que ça a brûlé de leur côté imaginons un moment ils ont tenu la porte est-ce qu'ils ont réussi à faire brûler quelque chose, non ça n'a pas brûlé ça tient bien hein, de ce côté-là sur cette porte-là, autant de l'autre côté des RD2K, j'ai un peu peur pour les RD2K, autant là, ça tient pas mal. Après, la mobilisation, elle est pas mal vu l'heure, hein, sachant que c'est pas l'horreur de pointe, bien au contraire, ils sont bien présents. Allez, on enlève les graphismes diminués, simplifier les graphismes, et là, ça se frite plutôt pas mal. Alors, quand, on diminue, quand on enlève les graphismes diminués... Ça fait tout de suite beaucoup plus de monde. On a aussi de l'autre côté, hein, puisque on a les portes ouvertes de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a moins de combats, ils sont euh, entre alliés et ils ont déjà tout le territoire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de fight. Hein. C'est détente. Tout va se jouer au nord. Tout va jouer. Sur les méga-fights, regardez. Hein, la, la porte de niveau 6, elle est détente. Et l'autre porte de niveau 6 aussi. Donc le Nord, si ça cède du côté du RD2K ou des OMIF28, eh bien le KVK est fini et ils ne verront jamais euh, le jour en Terre du Roi. Ça s'annonce quand même très très bien pour les IN et leurs alliés, surtout avec la perte hein, totalement hein, de terrain DR, des RD2K. J'espère que euh, ça va pas pénaliser le Royaume et qu'il va pas connaître une fuite par la suite. Le deuxième KVK que je voulais vous montrer, les amis, c'est bien évidemment un nouveau KVK. C'est un KVK. Alors, on en a plusieurs hein, d'intéressants. Il y a Orléans, mais il n'est pas encore parti hein, Orléans. Aucun Royaume n'a commencé en Orléans. Et si vous regardez les royaumes inscrits hein, comme je l'ai fait, eh bien il n'y a qu'un seul Orléans qui va être gros avec des royaumes impériums et où on aura sûrement de la dinguerie celui du 27 55 le 27 55 c'est les 55 t qu'on fait une ligue pas mal les SV 68 également le 16 71 évidemment c'est le plus gros à mon avis il sera en haut à gauche s'il garde le même classement et les home bien évidemment du 14 29 je ne sais pas quelles seront les alliances en tout cas, ça annonce déjà du très, très lourd, ce KVK. Il va ouvrir, ils sont en pré-KVK, si je dis pas de bêtises. Ça va ouvrir dans très peu de temps. Et évidemment, on va le suivre rien que pour découvrir la map et le système du siège d'Orléans. Franchement, ça a l'air d'être une dinguerie, ce KVK. J'aimerais vraiment qu'on s'inscrive sur celui-là, aux prochaines inscriptions sur mon royaume, le 1474. Au niveau de guerrier libre ce que je voulais vous montrer, c'est le plus petit en nombre de royaumes d'entre eux, celui où il y a qu'un royaume par zone, le 1077, le 2402, alors si on regarde les royaumes, évidemment vous ne les connaissez pas, enfin si vous avez été dessus vous les connaissez, mais sinon vous ne les avez pas vus, ni en ligosiris ni dans des gros KVK, c'est des royaumes, c'est des royaumes de Seed A, mais qui ne sont pas suffisamment gros pour être Imperium. Et l'avantage d'aller voir, c'est que là, ça va être très clair la situation, qu'un seul royaume par zone, 27 jours, 10 heures, 37 minutes et 42 secondes. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir la carte à ce stade-là. Est-ce qu'on peut voir On va pouvoir voir les enjeux et les prises de territoire Puisque cette carte, je la trouve assez déroutante. Donc, les ACN, FCN, les CN sont. Alors, les CN, pas les CN botteurs qu'on connaît. Hein. Je sais plus d'ailleurs quel est le royaume. C'est quoi le royaume des euh, des CN qui bottent de ouf? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Regardez, ils ont bloqué en Elembourg hein, les 12, 12 GA, 12 PL. Ils ont pris la porte 6 pour aller les bloquer totalement devant la porte 5. Hein, sachant que le centre n'a pas encore ouvert, si je dis pas de bêtises, voilà, les terres du roi n'ont pas encore ouvert, mais ils ont réussi à passer et euh, du coup, les CN ont bloqué tout le monde sur ce côté-là, ce qui fait que toute cette aile là tous ceux qui sont en Greenwell, eh bien, ils ne peuvent pas accéder sur le territoire euh, mixte qui est là, juste au-dessus des terres du roi. Alors oui, les terres du roi sont légèrement désaccès, elles ne sont pas alignées hein, sur cette carte, sur ce nouveau système de KVK, c'est pour ça que je vous dis c'est assez déroutant de mon point de vue. De l'autre côté, au niveau de la terre du centre, hein, les plaines de l'écho. Déjà les noms, ils ont été trouvés, je ne sais pas où, mais ils sont originaux. On retrouve San Pedro, ils ont pu sortir là en San Pedro, les XA, et ils se sont fait rattraper. Hein. De l'autre côté, regardez le terrain, il sort en niveau 5 là, les GJP sont sortis là, ça passe là. On retrouve les N70P, la prochaine étape sera l'ouverture des portes de niveau 7 avant des portes si je dis pas de bêtises hein, elle devrait ouvrir cette semaine c'est portes de niveau 7, et on va suivre, ce qui va être intéressant, c'est de voir le positionnement final pour arriver sur les terres du roi, parce que, comme je vous l'ai dit, elle, est, elle paraît vraiment désaxée les terres du roi, en fait c'est à cause de ces deux territoires, Foxton et Norrisford, où on a des grandes étendues, et vous le voyez, hein, il n'y a pas de forteresse posée, puisque rappelez-vous, Sauf erreur de ma part, sauf si je suis éclaté. Mais on l'avait dans le patch log. Hein. Les forteresses ne peuvent être posées que sur certaines zones. Je crois que c'est sur ce KvK là, hein, corrigez-moi, mais je crois pas que ce soit en Orléans, où ils ont fait ça pour éviter encore une fois qu'on ait des murs de forteresse et qu'on joue à Rise of Forteresse. Bref, les mecs sont bien positionnés là, vous le voyez, hein, on a cette porte de niveau 7 où on va avoir une confrontation, c'est pour ça que les mecs se sont préparés de ce côté-là. On va avoir pareil de l'autre côté, c'est un KvK qui, normalement, est plutôt équilibré. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce qui se passe en niveau des terres du roi, même... Si on attend évidemment la prise d'Orléans, la prise d'Orléans c'est du indien, pour voir ce que ça donne. Voilà écoutez les amis on va attendre à présent les events de Pâques, je ne sais pas pourquoi ils ne le sont pas sortis. Encore une fois si j'ai raté une com et que vous l'avez vu n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais j'ai été tout relire. Et je ne crois pas avoir raté cette com, hein. regardons dans le système, non il n'y a rien, aucun info de la part de nos amis de Lilith. Vous le remarquerez, j'ai récupéré un petit peu de puissance et on va repasser au-dessus des 70 millions en récupérant mes troupes. Ça fait plaisir. Je vais enfin pouvoir refaire les events et vous faire des tutos sur les events qui soient pas totalement éclatés. Et en parlant de tutos, il y a le retour du royaume doré. N'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait pour atteindre le niveau 20. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à